Voilà. Donc il est 11h, on va on va pouvoir commencer euh, ce nouveau numéro. Merci beaucoup euh, d'être là pour le dernier numéro de l'année. Je suis ravie euh, d'accueillir Mathieu Varin aujourd'hui. Alors pour les petites règles que je rappelle rapidement... Euh, vous pouvez, Si vous pouvez renommer vos petites vidéos avec vos noms et prénoms pour qu'on puisse facilement euh, émarger, en tout cas mon collègue Florian Barle puisse euh, émarger. Euh, si vous pouvez aussi bien penser à garder vos micros euh, coupés pendant la, la conférence pour qu'on puisse bien entendre notre intervenant. Euh, si vous mettez votre vidéo comme beaucoup l'ont fait, bah, c'est plus chouette pour nous parce qu'on voit des visages et c'est quand même plus sympa. Euh, on n'est pas trop nombreux. Donc, euh, ce que je vous propose, si vous le souhaitez, vous pouvez poser les questions à tout moment, en fait, euh, dans le chat, mais vous pouvez aussi euh, lever la main et on vous donnera la parole sans souci. Donc, n'hésitez pas. Le, le principe du 11-12, c'est vraiment d'encourager l'échange. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Euh, pour rappel si vous avez envie de voir des sujets traités dans le 11-12 on fait le programme avec euh, vos, euh, vos besoins donc n'hésitez pas à déposer vos sujets en fait euh, sur le, le petit outil, la parenthèse donc en ligne euh, les droits culturels c'était un sujet très plébiscité donc c'est pour ça qu'il est traité aujourd'hui euh, donc surtout n'hésitez pas Bien sûr, vous retrouvez tous les numéros du 11-12 sur la chaîne YouTube de l'Agence via la playlist dédiée. Je vous mets tous les liens dans la discussion. Et vous pouvez également consulter la version éditorialisée des 11-12 sur les carnets qui donnent accès en fait à des extraits vidéo et à des liens de webographie, bibliographie, etc. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Mathieu Varin. Euh, qui est donc formateur, consultant, intervenant, spécialiste des droits culturels. Euh, donc vous avez fait une formation en communication et en sociologie et puis par la suite vous avez été donc directeur de plusieurs établissements dans le milieu socioculturel et depuis tout récemment euh, vous dédiez votre temps euh, à la consultation et à la formation en fait et notamment sur ces sujets-là. Euh, donc, ce qu'on s'est proposé dans ce rendez-vous, puisque c'est rapide, hein, encore un nouveau challenge pour un nouvel intervenant, euh, c'est vraiment de revenir sur, euh, sur des questions de définition et de contexte, même si on pourra voir les champs d'application. L'idée, c'était vraiment de, voilà, de, de faire un temps d'arrêt et de pouvoir interroger cette notion et la définir et qu'elle soit bien claire pour tout le monde, euh, puisqu'elle va concerner euh, nos activités euh, par la suite, qu'elle soit professionnel ou personnel. Donc, je pense que voilà, revenir sur cette notion-là, c'était important. Euh, donc, je vais laisser euh, la parole. Euh, voilà, J'ai pris trois minutes, donc c'est bon. <rire> je vais laisser la parole à Mathieu Varin euh, et nous expliquer un petit peu ben, de quoi on parle, en fait, quand on parle de, de droit culturel. Euh, qu'est-ce qu'on qu dit euh, Qu'est-ce qu'on en dit Et, et qu qu'est-ce qu que veut dire cette notion Voilà. Merci à et vous. Ben bonjour et merci beaucoup pour cette introduction. <rire> Redire... En, en introduction, deux choses. Un, je me remets difficilement d'une vieille crève et d'un vieux Covid qui m'amène de temps en temps à partir dans des quintes de tout euh, euh, brèves, mais absolument pénibles, surtout pour les gens qui sont en face de moi. Vous n'êtes pas directement en face de moi, mais dans ces cas-là, j'essaierai je, de, de vite désactiver le son, de, de, de faire ma quinte de tout et puis de revenir vers vous. <rire> Ce ne sera pas très élégant, mais, mais on n'a pas trouvé mieux. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, peut-être me, me, me resituer très rapidement, rapidement comme étant avant tout un, un, un collègue à vous. Moi, je, mon, mon métier, je suis, je suis attaché. À... Territorial et, et je travaille dans, les fonctions, dans la fonction publique territoriale depuis une quinzaine d'années, avec trois grands postes, un dans le socioculturel, l'autre dans le culturel, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, et, et le dernier que je viens de quitter dans le social, où j'étais responsable d'un centre social municipal à Grenoble. Et là, je, je suis effectivement, comme le disait Emmanuel, en, en disponibilité pour un an ou deux, et pendant ce temps, alors je ne sais pas si ça ressemblera ou pas à une reconversion professionnelle, mais je m'en fous un peu, pendant ce temps-là, j'essaie de, de porter le... Le bâton de, de pèlerin sur cette question des droits culturels, plus largement du croisement entre les métiers du social et de la culture. Mais les droits culturels, c'est quelque chose qui me qui me, qui m'est cher parce que, comme je pense beaucoup d'entre vous, il y a des choses comme ça qu'on qu croise dans nos vies professionnelles en se disant, mais, mais bon sang, mais bien, bien sûr, qu'est-ce que, qu'est-ce que tout ça me semble pertinent et intelligent et j'ai vraiment l'impression d'avoir, si, un peu comme Jourdain faisait de la prose en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir mené ma, ma vie professionnelle avec ces points de repère mais qui n'étaient pas nommés, qui n'était pas, qui n'étaient pas, pas, pas explicites et, et, et parfois ça fait du bien, c'est comme ça que certains d'entre nous ont pu croiser, par exemple l'éducation populaire sans même savoir que ça existait, en se disant « mais ça me ressemble et c'est quelque chose qui me parle ». Les droits culturels, ça m'a fait ça de manière assez, assez formidable et et révélatrice au moment où j'étais à Séné, une petite commune du Morbihan à côté de Vannes, sur lequel on sortait de terre un, un, un centre culturel avec une salle de spectacle et une grande médiathèque en se posant la question de la participation et de la place des gens dans ce nouvel équipement, en disant ce n'était pas forcément l'offre culturelle qui était qui devait être au centre de nos préoccupations, mais du coup, qu'est-ce qu'il fallait que ce soit Et On a inventé un certain nombre de trucs et on s'est fait rattraper par cette histoire des droits culturels à force de de, de réseauter et d'être en… en, en en lien avec les, les, les unes et les uns et les autres. Euh, et on a découvert que, malgré nous, on, on, on arpentait les chemins qui étaient ceux des, des droits culturels. Alors, c'est quoi ce machin on en entend, alors, j'allais dire, de plus en plus. Il faudrait faire un point d'actualité sur les droits culturels. Est-ce qu'ils sont en forme Est-ce qu'ils sont pas en forme Ils ont connu un, un petit coup de mou, à mon sens, entre les, les, les deux dernières présidentielles où finalement, ils ont été assez peu appropriés politiquement. Donc, on s'est dit, bon ben, c'est mort pour ce coup-là, il va falloir penser autrement. Pour autant, on les voit réapparaître, on les voit apparaître et on les voit dans, dans les textes qui régissent nos différents métiers. Ils sont aujourd'hui bien présents, ce qui veut dire que on est presque tenu aujourd'hui de, de, de se dire, ben, s'ils sont là, ça veut dire forcément qu'ils veulent dire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils veulent dire et comment est-ce que moi je peux me positionner par rapport à ces droits culturels qui encore une fois figurent dans un certain nombre de textes. On, on va décliner. Bon, moi, voilà, forcément, je vais je vais vous je vais vous proposer ça euh, sous forme plutôt sinon militante, en tout cas convaincue. Euh, J'espère que pour celles et ceux d'entre vous qui, qui, qui découvrent le, le territoire des droits culturels, vous le serez aussi, mais je vais surtout essayer de, de, aussi d'objectiver les choses et de dire de quoi on parle. Et ça, première partie, donc, de quoi on parle je pars à l'envers, mais merci Emmanuel d'avoir partagé son écran pour, pour pouvoir avoir ce déroulé là. Je pars à l'envers, je ne pars pas directement des, des premières lignes là, pour, pour parler directement de, de la déclaration de Fribourg. On est au début des années des années 2005 et la déclaration de et, et, et des, des chercheurs des scientifiques notamment des sciences humaines se réunissent à l'université de Fribourg et vont faire un exercice assez intéressant qui va consister à aller chercher dans les textes internationaux ratifiés par les différents pays donc on est vraiment dans le logiciel des droits de l'homme ces chercheurs et ces chercheuses vont aller chercher ce qui, dans ces différents textes, se réfère à la question culturelle au sens le plus large du terme. Donc déjà, on, on viendra tout à l'heure sur, sur la définition de la culture. Quand on parle de droit culturel, de quelle définition de la culture on parle et, et sur quoi on s'appuie. Euh, mais euh, dans un premier temps, les, les gens de Fribourg font un exercice qui est un, un exercice de rassemblement de données et pas du tout d'invention. Euh, J'insiste là-dessus parce que c'est très important quand, euh, au, au bout de cette heure de, de, de présentation et, et dans nos carrières et, et dans nos métiers, quand on va revenir dans, dans nos établissements, dans nos bibliothèques, dans nos médiathèques, euh, c'est important de dire les droits culturels, c'est pas des inventions, c'est pas des, des gens qui à un moment donné se sont dit tiens on va euh, rebrasser les politiques culturelles et, et on va, euh, on va innover, on va essayer de voir les, les choses différemment et de faire un pas de côté. Oui on fait un pas de côté, mais on le fait sur la base de choses qui existent. Et cet exercice de Fribourg, encore une fois, est un exercice qui va dire qu'est-ce qui existe dans les différents textes Internationaux et, et euh, comment est-ce que je vais aller piocher ce qui se réfère à la culture, mais aussi au droit à l'information, mais aussi euh, euh, à, à, à la diversité culturelle. Tout, tout ce qui, à un moment donné, peut euh, avoir attrait à la culture, je vais le rassembler et je vais essayer de le mettre en ordre, parce que le premier constat, c'est que les textes internationaux, Emmanuel, on peut revenir peut-être sur le, le, du coup, le, le slide des, des textes internationaux, les textes internationaux parlent de culture, mais de manière assez disparate, et il faut attendre en gros 2001 pour avoir un texte international qui parle exclusivement de, pas de culture, mais de diversité culturelle. On va les brasser ensemble relativement rapidement. C'est un peu laborieux, mais c'est hyper important en termes d'assises. Encore une fois, quand, quand, quand je vais devoir expliquer à mes collègues, revenir dans ma bibliothèque et dire euh, euh, voilà ce que sont les droits culturels, il faut pouvoir dire ça ne vient pas de nulle part, ça vient de. Euh, alors ça vient d'où Ça vient principalement de 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, euh, même si je cite la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Euh, c'est pas à 1789, on parle assez peu de culture, on parle de liberté d'opinion, on parle de, de droit à la communication des, des pensées et des opinions, ce qui est déjà pas mal, hein, euh, mais c'est euh, en 48 qu'on commence à, à pouvoir décortiquer Alors, de manière totalement éparse, hein, parce qu'il faut, il faut par exemple attendre l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour entendre parler véritablement de culture, avec l'idée de l'émergence de droits économiques, sociaux et culturels. Et cet article 22 qui dit en 1948 « toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale, elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux » et culturel indispensable à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, etc. etc. Je, je, je cite cet exemple, je ne vais pas tous les citer, mais pour euh, re, se redire ce que c'est que le travail de Fribourg. Eh bien, le travail de, de Fribourg, tout laborieux qu'il soit, c'est d'aller chercher dans ce texte de 1948 et dans tous les textes, euh, notamment aux Onusiens hein, et, et de l'UNESCO qui vont suivre, ce qui se réfère euh, à la culture, et puis de, de faire cet effort, euh, euh, encore une fois aussi un petit peu laborieux, mais hyper pertinent, de rassembler tout ça et de sortir à l'arrivée une déclaration, qui est une déclaration qui, elle, pour coup, n'est pas une déclaration ratifiée ni même ratifiable par les pays, mais qui dit, voilà ce que sont les droits culturels des personnes. Et ces droits-là, encore une fois, on ne les invente pas, on les rassemble, parce qu'ils existent déjà et ils préexistent dans des documents qui, eux, ont été ratifiés par par de, de très nombreux pays. Alors ces documents, rapidement, quels sont-ils Alors c'est pas c'est pas du tout exhaustif. Hein. La Déclaration universelle des droits de l'homme, on en a parlé avec l'article 22 principalement, et puis l'article 27 qui est hyper intéressant puisqu'en 48, alors déjà, on n'est est, est pas très très loin non plus, mais on parle déjà de droit à la participation à la vie culturelle de la communauté. On y reviendra sur ce thème de participation parce qu'il est, est très très souvent très présent dans le logiciel, dans le logiciel des, des droits culturels. Euh, 1966, les deux pactes qu'on qu cite souvent, enfin, je dis qu'on cite souvent, en, en même temps moi m'intéressant à droit culturel en creusant un peu, donc je suis allé dans les, dans les différents textes internationaux, je me suis rendu compte que j'étais une vraie brelle en matière de, de textes internationaux, cest qu'on est quand même très très très mal euh, renseigné, très mal euh, enseigné euh, sur les textes, Internationaux. Si on demande dans la rue aux gens de quand date la Déclaration universelle des droits de l'homme, les trois quarts des personnes pensent que c'est 1789 et confondent la Déclaration universelle des droits de l'homme avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce qui n'est pas grave en soi, mais on se rend compte qu'on a dans la matière et dans les matrices des droits humains, avec les textes internationaux, une richesse, mais c'est un, un gouffre d'intelligence, ces, ces, ces trucs-là. On se dit, euh, en fait, faire vivre l'humanité ensemble, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de suivre les textes internationaux. Le problème, c'est qu'ils sont pas appliqués. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas appliqués qu'ils sont pas intelligents. Et cette intelligence-là, je la trouve réflexion faite euh, a posteriori, extrêmement mal partagée par nos concitoyennes et nos concitoyens, parce qu'il faut vraiment pouvoir s'intéresser au sujet pour se dire ben, je vais me cotiner quand même quelques heures de boulot pour aller regarder ces textes. Je vous invite à le faire parce que c'est quand même il y a, y, a, y a quand même une belle matière de pour faire humanité ensemble pour reprendre un terme qui est, qui est propre pour le coup au droit hein, au droit culturel. 66, deux pactes, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et le deuxième qui est le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Je vous la fais à la fois rapide et courte, mais un petit peu exhaustive. quand même. Ces deux pactes en 66, ils sont, alors, ils auraient pu être qu'un pacte. L'idée, c'était de décliner en fait 1948, 1948, on sort de la guerre, on sort de l'horreur, donc on se met autour de la table et puis on, on crée cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il faut attendre une vingtaine d'années pour essayer. À à travers ces deux pactes, de les rendre un tout petit peu plus concrètes et, et, et de sortir d'une de sortir charte qui soit uniquement une charte d'intention. Le problème, c'est qu'on est, qu est en, plein, en pleine guerre froide et que du coup, le bloc de l'Est s'oppose à faire un seul pacte et dit « moi, je ne veux absolument pas entendre parler de droit civil et politique dans ce pacte-là ». Du coup, l'ONU, dans son arbitrage et son intelligence et sa subtilité, va, va diviser les deux, les deux pactes et dire ben, « c'est pas grave, d'un côté, on va faire les droits sociaux, économiques et culturels, donc le fameux Pidesque » et de le côté, on va faire le, un droit spécifique pour les droits civils et politiques. On va retrouver dans ces deux pactes des, des, des choses qui ont évidemment trait à la culture, notamment dans le pacte international, dans, dans le pidesque, hein, avec le droit à l'éducation sur l'article 13 et le droit à participer à la, à la vie culturelle. Vous voyez qu'on retrouve cette intimité de participation à la vie culturelle dans l'article 15 de 1966. Et puis, on va avoir comme ça des textes qui vont se succéder au fil des décennies, au fil des ans. On, on laisse passer là plusieurs décennies. On a une déclaration importante des, des Nations unies en 1992 sur les, les, les droits aux minorités. Attention hein, sur la question des droits culturels, de ne pas limiter la question des droits culturels aux droits des, aux droits des minorités, mais voilà ce texte, il existe, il est important. Et puis, un gros, gros texte, qui n'est pas de l'ONU cette fois-ci, mais de l'UNESCO, qui est la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, euh, et qui... Euh, réinterroge la notion même de, de, de, de culture et va élargir euh, la définition de la culture. J'y reviendrai tout à l'heure pour parler, quand on parlera des impacts de, de, de cette question des droits culturels sur les politiques culturelles à la française. Euh, un des premiers impacts, c'est de dire, quand on parle de culture et de définition de la culture, de quoi on parle. Et là, l'UNESCO nous propose une définition que va reprendre le, le, la déclaration de Fribourg, euh, quasiment in extenso, c'est réaffirmant que la culture doit être considéré comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et qu'elle englobe, et là on a une définition, enfin en tout cas on ouvre la valise de la culture, c'est quoi eh C'est les arts et les lettres, mais c'est aussi les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. C'est... Avec cette définition-là de la culture qu'on appelle une, une définition anthropologique et large de la culture, contrairement à une, une définition plus restrictive euh, qui se limite aux, aux arts et aux lettres, qu'on va qu'on va réfléchir la culture dans les textes internationaux et euh, Fribourg et les, et, et les droits culturels vont non seulement s'inspirer, mais vont véritablement prendre cette définition comme étant le point de départ. C'est un, un, un point d'éclaircissement qu'il faut toujours faire quand on parle de droits culturels entre entre collègues. C'est euh, attention, je, je, je ne te parle pas des arts et des lettres. Je te parle d'une définition large de la culture euh, anthropologique et large de la culture. Euh, ça ne veut pas dire que cette définition n'inclut pas la question des arts et des lettres. C'est pas deux choses qui sont excluantes. La définition large, elle englobe le, une définition plus, plus restrictive. En gros, quand le il y a un des procès qui est fait au droit culturel, c'est de pas s'intéresser à la question des, de l'art et de la place des artistes, c'est absolument fou. Les droits culturels, je dis juste, la question culturelle ne peut pas être limitée à la question de l'art. Euh, la question de l'accès à la culture, par exemple, qui est une question qui devient absurde quand on parle de, de droits culturels, j'y reviendrai. Euh, cette question-là, elle ne peut pas être confondue avec la question de l'accès à l'art. L'accès à la culture, c'est une chose, l'accès à l'art et l'accès à l'offre artistique, c'en est une autre. Bien, bien, euh, toujours dissocier les deux. Déclaration donc, universelle sur l'université euh, culturelle. Euh, 2003, Convention pour euh, la sauvegarde du patrimoine culturel. 2005, une convention que vous connaissez, en tout cas de nom, euh, certainement, qui est la Convention de, de Faro, qui n'est pas, pas une convention de l'ONU ni de l'UNESCO, mais une convention du Conseil de l'Europe. Très drôle, enfin très intéressant à examiner euh, dans le détail, C'est n'est pas ce qu'on fera aujourd'hui, la, la Convention de Faro, surtout pour se rendre compte que euh, la France, l'État français, n'a jamais ratifier la convention de Faro. C'est une convention qui a été ratifiée par très nombreux pays. Et la France refuse systématiquement de, de, de, de signer la convention de, de, de Faro pour une raison politique large, qui est que Faro parle beaucoup de communauté, de communauté culturelle. Et la France, ce n'est pas le seul pays, mais c'est un des pays qui se méfie le plus de la notion de communauté. Or, on verra que cette notion de communauté elle est très présente dans la question des droits culturels, euh, ce qui rend parfois un peu compliqué le, le dialogue entre les politiques culturelles françaises et les droits culturels. C'est la question des identités culturelles et c'est la question des communautés. Ces questions-là ne font absolument pas peur aux pays anglo-saxons qui vivent avec la, la, la coexistence et l'enrichissement le, le, le, mutuel de communautés qui sont affirmées comme telles, alors que la France a un modèle intégrationniste et d'intégration qui veut que les communautés se, se gomment ou, ou se floutent les unes par rapport aux autres pour n'en ne, pour faire qu'une qui est la communauté nationale. Et vu que la France se méfie des communautés parce que des rives communautaristes, ça sera, fera peut-être pas partie des questions qu'on qu abordera à la fin de cette heure, la France a refusé de, de, de signer Faro et la France regarde aussi la question des droits culturels de temps en temps avec un, un petit pincement de, de bouche ou de nez en se disant « est-ce que ça ne va pas nous amener à des endroits où on n'a pas envie d'aller On en parlera sans doute tout à l'heure. Déclaration sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles en 2005 et ça nous amène donc en 2007 avec la déclaration de Fribourg sur les droits culturels. Les droits culturels désignent les droits, libertés et responsabilités pour une personne seule ou en commun avec et pour autrui de choisir et d'expérimenter son identité. Euh, on pourrait faire un mot, un, un mot par mot, tellement cette phrase est, est riche et intéressante. Euh, on aura l'occasion de reparler tout à l'heure de droit, liberté et responsabilité. Les droits culturels disent jamais, disent jamais il y a des droits et il y a des devoirs. Les droits culturels disent il y a des droits qui sont des libertés, et en face ou à côté, il y a des responsabilités. Et les droits culturels parlent toujours de la personne seule ou en commun. Les culturels font toujours l'exercice de, de réfléchir l'identité culturelle de la personne et sa singularité, et de la mettre dans du collectif, puis de la mettre dans l'universel. En quoi une personne est à la fois singulière et universelle le fameux « tout homme, toute femme » porte en lui en elle la, la forme entière de l'humaine condition de Montaigne. C'est un petit peu ça. Hein. Est, on, on est chacun porteur d'une identité qui fait qu'on est des individus à part entière, uniques et singuliers, mais on est aussi porteur de l'intégralité de l'humanité. Et entre les deux, il y a un truc magique qui s'appelle aussi la mise, en, la mise en collectif et la mise en, en résonance avec les autres singularités. Ça, est très, on, est au, on est au cœur de ça. Et puis, il s'agit bien de choisir et d'exprimer son identité culturelle, qui est un des grands mots forts des droits culturels. On a une redéfinition de la culture qui, qui, qui s'inspire vraiment de, de, de, de 2001 et, et de l'UNESCO, qui est « le thème culture recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie ». Par lequel une personne et un groupe expriment son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. Je tousse et je reviens vers vous. Ce qui est plus dur, c'est d'essayer de tousser au bon moment. En fait. euh, on a cette définition-là, donc là je vous propose non pas de l'adopter, en tout cas elle existe en tant que telle. Alors là, on ne dit plus qu'elle est large et anthropologique, on dit qu'elle est large, anthropologique et éthique, parce qu'en fait, elle positionne la culture comme étant, la culture, c'est quoi La culture, c'est ce qui fait humanité. Euh, alors, les, les, les grands penseurs des droits culturels, qui sont encore pas des fois pas forcément des penseurs, des récolteurs des droits culturels. Euh, parmi eux, il y a un grand nom que vous avez peut-être vu passer, qui est celui de Patrice Meyerbich, qui est un, un, un philosophe euh, donc, de, de l'Université de Fribourg et qui est un peu le papa des droits culturels. Euh, lui, il est, très, il est très, très loquace sur cette question de, en fait, c'est quoi la culture la culture, il la définit comme un tissu intertitiel, il dit la culture c'est comme la peau, la culture c'est ce qui permet de toucher et d'être touché à la fois, donc c'est ce qui fait, la, la, la culture c'est la relation, et la culture c'est faire humanité ensemble, ça c'est plutôt un vocable de Jean-Michel Lucas qui est un autre grand des droits culturels, mais vous voyez qu'on est, on est dans une acception très euh, euh, humaniste, hein. c'est pas pour rien qu'il y a une filiation des, avec les, les, les grands textes de, de, de l'ONU, les grands textes des droits humains, euh, humanistes et philosophiques. Autre procès faire fait au droit culturel, oui, bah avec une définition de la culture, euh, finalement tout est culture. Ben oui. Oui, et oui, et pourquoi pas, dès lors qu'on est dans une relation humaine et dès lors que l'humanité est concernée par le sujet, oui, on peut parler de culture à de très, très, très nombreux endroits. Et quand on parle de droit à la culture, de droit culturel, de droit, à la culture, pardon, de droit culturel, on a, cette, on a cette exception là et cette définition-là. Donc on parle effectivement de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que là, on est dans, dans un moment ensemble où on, on est dans le, le sphère et dans le domaine de la culture, on parle de droits culturels. Euh, J'ai eu la chance d'avoir plusieurs, plusieurs euh, de, temps de métiers, dont dans les, les, les métiers du social. C'est très, euh, très intéressant et très pertinent de parler des droits culturels des personnes dans, dans les métiers du social. C'est très intéressant de s'extraire de notre position de professionnel de la culture pour parler de droits culturels, parce que les droits culturels vont bien au-delà de nos métiers, et bien au-delà de notre sphère culturelle, forcément avec une définition telle que vous l'avez là sous les yeux. Un petit mot pour dire que tout ça, ça ne s'arrête pas à Fribourg. Fribourg fait une photographie et donc rassemble les différents textes, Alors, où c'est qu'on parle de culture, Elle rassemble tout ça, on verra sous quelle forme c'est rassemblé dans la déclaration de Fribourg, qui est quand même le cœur du machin, mais ça ne s'arrête pas à Fribourg, et pendant ce temps-là, l'ONU, l'UNESCO... Et plein d'organismes, enfin, notamment l'ONU et l'UNESCO, continuent à travailler sur cette notion des droits culturels, euh, pas seulement, continuent à travailler sur les questions de diversité, continuent à travailler sur les questions de patrimoine, continuent à travailler sur les questions de, de vivre ensemble, d'humanité, etc. etc. Il, y a, il y a plein de textes qui sortent et il y a des, des, des rapporteurs et rapporteuses qui sont là euh, en permanence. Il y a une rapporteuse d'ailleurs hein, qui existe, qui s'appelle Alexandra euh, Zantaki euh, actuellement, euh, qui fait suite à une grande rapporteuse sur les droits culturels qui était Farida Shahid, vous avez sans doute entendu parler du rapport euh, ça, voilà, c'est des gens, c'est des noms c'est des personnes, c'est des collègues qui continuent à bosser jour après jour pour enrichir ce logiciel des droits humains en général parmi lesquels on va trouver les, les droits culturels euh, tant et si bien que Fribourg, euh, c'est 2007, donc ça fait 15 ans maintenant, donc Fribourg a fêté ses 15 ans, et pour fêter les 15 ans de Fribourg, ils sont tous réunis de nouveau à Fribourg, et ils se sont dit, il faut pas, il faut qu'on fasse un, un, une nouvelle déclaration de Fribourg, parce qu'il y a d'autres textes qui passent, donc il y a d'autres manières d'appréhender les droits culturels, il y a un enrichissement qui se fait, et il ne faut pas qu'on soit euh, à la rue par rapport à ça, mais il faut qu'on soit euh, à, à la hauteur de l'enjeu, donc il y aura une déclaration de Fribourg 2, une actualisation, je crois savoir qu'une des choses qui va notamment être mise à l'ordre du jour, c'est peut-être de sortir d'une vision uniquement humaine, au sens des humains, de la déclaration de Fribourg, mais d'y d'y insérer aussi la notion, une notion plus large du vivant, donc peut-être de, de, de questionner davantage, parce que ce n'est quasiment pas présent dans les droits culturels, notre rapport d'humain au, au, au vivant et à la planète. Vu qu'il y a beaucoup de textes et beaucoup de, de, de, de pensées dans, dans, dans les droits humains qui sont en train de, de s'orienter vers ces préoccupations-là, comment est-ce que les droits culturels peuvent intégrer aussi cette dimension Ça sera peut-être un des, un des enjeux du renouvellement de, de, des, des droits culturels. Voilà, c'est un peu long, c'est un peu laborieux. On va venir peut-être à des choses un peu plus réjouissantes, quoique. Là, on va quand même faire un tout petit peu, un tout petit chapitre sur les droits culturels dans la loi française. Parce que donc, on a Fribourg, et à partir de Fribourg, on a donc une déclaration. Je vous ai pas euh, mis la déclaration parce que la déclaration à lire, c'est comme toutes les déclarations, euh, c'est un peu chiant, euh, même si c'est passionnant. Et donc, je, je vous ai, on verra tout à l'heure que je vous ai euh, ré, réorganisé en fonction des, des, des mots clés. De la, de la déclaration de Fribourg. Mais en tout cas, on a cette déclaration de Fribourg, et à partir du moment où Fribourg existe, euh, se passe un, un moment de, de, de plusieurs années où on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce truc Et on a les gens qui sont au courant, qui passent, euh, qui sont un peu des urluberlus et qui passent pour des urluberlus et qui disent, il y a un truc super, c'est les droits culturels, et ça peut nous amener à, dé, à réfléchir autrement les politiques culturelles. Euh, mais ça convainc pas grand monde. On est dans un, on est dans des politiques culturelles françaises. Je, je, je fais un chapitre tout à l'heure là-dessus, mais euh, qui, qui en fait un, un non, non comme définition de la culture que celle des arts et des lettres. Hein, euh, évidemment, du, du patrimoine avec. Ce n'est pas, pas une définition qui est raccournie mais c'est une définition qui, qui reste une définition restreinte. Et toutes nos politiques culturelles sont, sont euh, issues de Malraux. Donc, on est, on est vraiment dans un logiciel de euh, accéder à l'offre culturelle. On est dans un logiciel de l'offre. On voit arriver ce machin qui va désorganiser euh, tout ça. Ça ne convainc pas grand monde, euh, mais il y a quand même une militance, une sorte de militance qui se met en place à plusieurs euh, niveaux. Euh, orchestré beaucoup par Jean-Michel Lucas, dont je parlais, qui est un ancien de, de, de, de, du ministère de la Culture, et qui, qui va faire un, un, un gros, gros travail de, de conviction au par, de, auprès de pas mal de parlementaires, dont pas mal de sénatrices. Donc, il y a un poiture de sénatrices qui, qui va se mettre en place et qui va s'intéresser à cette question des droits culturels et qui va commencer à dire ben, pourquoi est-ce qu'on n'intégrerait pas la dimension des droits culturels dans la, dans la loi française et dans, les, dans la politique culturelle française. Elle, elle se heurte assez rapidement à, à, à, à leurs collègues qui disent « Qu'est-ce que tu nous fais là avec cette histoire de droits culturels Tu es en train de légitimer l'excision, euh, tu es en train d'ouvrir la porte à tous les communautarismes. » Il y a une caricature immédiate là qui se fait sur cette question des droits culturels. Elle, elle euh, s'accroche, hein, il y a Marie-Christine Blandin, surtout, qui, qui, qui, qui prend la, la tête un peu de cette, de cette fronde pro-droit euh, culturel, très conseillée en sous-main par Jean-Michel Lucas qui intrigue par un grand coup de... Ben, voilà, il, y a, il y a tout un, tout un épisodes ou des épisodes qui sont assez croustillants, j'ai eu la chance de, de me les faire raconter, je ne les ai évidemment pas vécues malheureusement, mais pour dire que des fois la loi d'ailleurs se fait de manière bizarre, ce n'est pas du tout ce qu'on croit, les choses ne sont pas aussi, aussi cadrées. Bref, ce truc se fait et à l'arrivée, Marie-Christine Lambert et ses collègues arrivent à faire passer par ruse totale, parce que c'est de la ruse totale, euh, un article de loi dans une loi qui n'est pas du tout fait pour parler de culture, qui s'appelle la loi NOTRe, comme une nouvelle organisation territoriale de la République, c'est une loi qui date de 2015, qui est une des lois de décentralisation, vous savez qu'on a eu des grandes lois de décentralisation avec Mitterrand, après on a eu des petites lois, il y a Mafam et, et un autre a essayé de rebrasser un petit peu les, les cartes, et, et notamment de, de, de réinterroger ce qui qu'étaient les différentes co compétences des collectivités et de l'État. Et euh, on a un article, euh, l'article 103 de la loi NOTRe, qui va dire « La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État. » Ça, c'est très important en, en soi, hein, parce que ça, ça en fait, ça rappelle à tout le monde que la question culturelle, c'est une question qui appartient à tout le monde. Et la loi NOTRe ne dit pas « Finalement, la culture, ce sera les départements, ou bien ça sera les intercommunalités, ou bien ça sera l'État. » La loi NOTRe dit « Attention, l'État, on reste sur une compétence qui est partagée, une compétence que, que tout le monde, dont tout le monde peut se saisir. » Donc, il n'y a pas de chef de file, c'est un problème, mais en tout cas, tout le monde peut s'en saisir. Je finis cette parenthèse qui est une parenthèse pour dire que l'article lui-même est intéressant. Et là où il y a la ruse, c'est, virgule, dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion des diversités, des expressions culturelles, etc. Dans le respect des droits culturels. Et ce virgule dans le respect des droits culturels, quand je dis qu'il n'est pas ruse certains députés, certains sénateurs, sénatrices se rendent compte que euh, on est en train d'essayer de faire passer un truc en loose et, et commencent à réagir. N'empêche que le, truc, le texte il passe quand même in extenso. Et les droits culturels, sans que personne s'en rende véritablement compte, rentrent de plein pied dans la loi. Et à partir du moment où il y a un concept ou une idée ou un cadre qui est proposé par la loi. Eh bien, il faut qu'on se le cultive de manière différente que un simple truc qui vient de nulle part et, et dont on aurait envie de se débarrasser. Alors, c'est pas si caricatural que ça, parce que pendant ce temps-là et pendant que la loi n'autre passe, il y a aussi tout un travail de, de, de, de conviction autour des, des droits culturels qui fait que de, de plus en plus d'acteurs et d'actrices de, des politiques culturelles s'intéressent à cette manière d'aborder la culture et que donc. On voit que, que ça, ça, ça, ça pousse, ça intéresse et, et, et ça pousse derrière. Tant et si bien d'ailleurs que euh, les lois qui vont suivre vont continuer à, à, à, à citer les droits culturels sans que même fassent l'objet d'un article à part ou d'une loi à part où même d'une orientation, donc il n'y a pas de déclinaison des droits culturels, mais il y a des références aux droits culturels qui commencent à se multiplier. Dès 2016, il y a la loi CAP, là, Liberté, Création, Architecture et Patrimoine, qui, de, exactement de la même manière que, que la loi NOTRe, dit, euh, <coughs> etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention. Et, et là, on va, on va voir apparaître ça dans de, dans de nombreux textes, à la fois de lois, mais aussi dans, dans, dans des chartes et des manières de fonctionner qui vont être ceux, par exemple, quand des, des collectivités territoriales vont commencer à dire que, pardon, je n'ai pas, pas coupé mon, mon micro, les collectivités territoriales vont commencer à, à dire, nous, on a envie de, de s'inspirer des droits culturels, donc on va mener notre politique culturelle dans le respect des droits culturels. Ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, c'est présent et ça commence à être contaminant au sens positif du terme, une toute petite remarque au passage, euh, c'est que, euh, mais c'est vraiment pour l'anecdote, c'est que euh, le, le, la référence qui est donnée aux droits culturels, c'est dans le respect euh, d'un texte qui date de 2005. Il se trouve, il y a, y a un, un, une vidéo de Marie-Christine Blandin qui explique pourquoi est-ce que c'est euh, ce texte-là, plutôt que 2001, qui aurait été le, le, le texte de l'UNESCO, qui aurait été peut-être un petit peu plus malin ou un tout petit peu plus uvet, ouvert sur la question des droits humains que le texte de 2005. En fait, 2005, c'est sans doute un des, un des pires textes qui existent sur la question euh, euh, culturelle parce que c'est un, enfin, j'exagère un peu, mais c'est un, un texte qui cadre surtout la, la question, du, la, la question de, du, du fric et des droits et, et, et des, des, des échanges marchands qui peut y avoir qui essaie de cadrer les échanges marchands autour de la culture mais bizarrement au moment et dans la panique de la loi de la loi nôtre quand il a fallu faire passer les droits culturels le fameux dans le respect des droits culturels euh, les, visiblement les, les, les différents conseillers de cabinet les différents attachés parlementaires se sont creusés la tête en disant mais on va on va référer à quoi parce qu'il faut référer à quelque chose et le premier qu'ils ont trouvé c'était 2005 euh, qui faisait un petit peu sérieux donc euh, on se traîne maintenant dans la loi le fait que les droits culturels doivent être respectés en fonction de ce texte, qui n'est sans doute pas le meilleur, mais peu importe. Euh, intéressant quand même pour dire qu'on on, on part d'un truc un petit peu bizarre et un petit peu rigolo dans la manière dont c'est arrivé, mais ça finit par s'inscrire et ça finit par s'étendre. Il euh, y a quand même la, la, la création en 2020, donc c'est tout récent, de la, la dégla, de la délégation générale à la transmission au territoire à la démocratie culturelle, avec un nom absolument... Innommable, c'est le cas de le dire. Euh, mais qui est quand même un, un, un endroit, qui est un endroit, donc il y a un, un, une délégation interministérielle, c'est une délégation de l'État euh, euh, qui euh, se, se donne comme, donc, euh, voilà, au territoire, à la démocratie culturelle, définit, coordonne, évalue la politique de l'État, vivant à garantir la participation et l'accès à tous les habitants à la vie culturelle. Ils auraient pu s'arrêter là. Et là, on serait dans un logiciel qu'on connaît bien, qui est celui de la démocratisation culturelle, et ils rajoutent virgule dans le, dans le respect des droits culturels, ça veut dire que de la même manière que la loi Nôtre ou la loi 4, ils disent, là, on fait une ouverture vers une autre manière aussi de penser de la, la question culturelle. La dernière loi, alors ce peut-être pas la dernière, hein, je n'ai pas, pas creusé, mais en tout cas la, la plus récente qu'on a pu... Voire, euh, qui, qui fait référence aux droits culturels, c'est la loi qui vous concerne particulièrement, c'est la, la Bibliothèque et développement de la, de la lecture publique, dont les attendus sont vachement chouettes et vachement intéressants à lire, hein, et, et qui euh, va, elle aussi, euh, parler de droit culturel, c'est sur la fin, hein, par leur action de médiation, elles, c'est les, les, les bibliothèques, euh, garantissent la participation et la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels. Et donc, on se retrouve à la fin du coup de, de, de ce premier chapitre avec des droits culturels qui, un, préexistent, qui n'ont pas été inventés dans les dix dernières années, mais qui existent depuis 50 ans dans différents textes qui, qui sont les textes sur les droits humains. Deux, des droits culturels qui sont dans la loi française, à plusieurs endroits, qui nous donnent la possibilité, nous, de nous en saisir et d'aller vers nos collègues, d'aller vers nos directions, d'aller vers nos élus en disant « mais, il y a un truc là qui existe, ça s'appelle les droits culturels, c'est dans la loi, comment est-ce que nous, on va les mettre en œuvre On a cette possibilité d'interprétation parce que c'est dans la loi. Euh, et euh, alors, il ne s'agit pas, juste précision, il ne s'agit pas de, de, de droits au sens opposable du terme, ce n'est pas parce que c'est dans la loi que euh, une personne, un individu ou un groupe d'individus peut dire « mes droits culturels ne sont pas respectés, et du coup, je, je, je, je, je, me mets, voilà, je, je vous mets en dehors, on n'est pas dans, dans ce type de droit, contrairement au droit au logement qui, Dieu merci, est un droit opposable, pour l'instant, les droits culturels, ne sont pas opposables. Mais à partir du moment où ils sont dans la loi, eh bien, il va falloir qu'on se, qu se les coltine. Euh, J'allais dire envie ou pas envie, Dieu merci, pour l'instant, dans le logiciel des droits culturels, euh, n'apparaissent que des gens qui ont envie de creuser, et envie de les, de les mettre en œuvre au-delà de l'intention qu'ils portent. Voilà pour ce premier chapitre. Je ne sais pas quelle heure il est, il est tard. Ah non, ça a été… C'est alors. Pour rassurer tout le monde, Mathieu Varin a gentiment accepté qu'on je vous transmette les documents dont qu'il qu a qu'il a voilà parcouru euh, à l'instant. Donc euh, voilà, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Euh, on vous les enverra bien évidemment. La question qu'on qu s'est posée ensuite, c'est voilà, une fois qu'on on a inscrit le contexte, l'introduction, est-ce que ce que j'aime beaucoup, tu as fait un petit lapsus à un moment, tu euh, as dit que expé, expérimenter ses droits culturels. Euh, du coup, ça m'a ça m'a fait rire. Au lieu d'exprimer son identité, c'était expérimenter son identité. Et je me suis dit comment nous on expérimente les droits culturels euh, Comment on change de paradigme Comment on les applique en fait euh, à soi et, et dans son quotidien professionnel. Je pense que c'est aussi une posture euh, qui peut changer. Et finalement, on est étonné de se dire que c'est si ancien et, et, et peut être plus présent maintenant depuis finalement peu. Euh, comment on fait au quotidien Qu'est -ce, que, qu ce que Quelles sont les, les petites choses qui peuvent tout de suite se mettre en place et, et se décider pour chacun et chacune d'entre nous C'est à la fois la vraie, vraie bonne question. Ce n'est pas la question piège, mais c'est la question sur laquelle très souvent ça achoppe. C'est-à-dire qu'on a une grille d'intention, on viendra tout à l'heure sur la manière dont se déclinent les droits culturels, parce que c'est ça qui va pouvoir aussi nous ouvrir des réponses à ta question. Mais, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait Ce qui est proposé par les gens qui portent aujourd'hui les droits culturels, c'est pas une question de. Ce n'est pas pour ne pas répondre à la question, mais c'est de dire. Avant de se poser la question de la mise en œuvre concrète des droits culturels, ce qui est proposé, c'est une grille de lecture qui permet de regarder nos activités, nos manières d'appréhender les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc, on est plutôt sur un travail d'évaluation et d'auto-évaluation de nos postures professionnelles. Il y a pour ça un outil qu'on qu qu regardera tout à l'heure ensemble, euh, qui, qui est absolument formidable et qui, qui est proposé par un collectif qui s'appelle Paidea, qui suit depuis longtemps cette question des droits culturels. Et, et c'est voilà, moi je, je, je suis responsable ou je travaille dans une, dans, dans une bibliothèque, cette l'histoire des, des droits culturels, comment je l'appréhende. Eh je peux, à travers cet outil, l'appréhender à travers différents items et regarder comment est-ce que moi-même, euh, comment est-ce que je travaille en fait. Et cette grille de lecture me permet de dire comment est-ce que je travaille au regard des droits culturels. Et en faisant cet exercice d'introspection, qui est absolument formidable à faire en collectif, et notamment c'est un très beau travail d'équipe au sein d'une médiathèque ou d'une bibliothèque, apparaissent de manière évidente, sinon des solutions concrètes et immédiates, en tout cas des, des endroits où on est au rendez-vous, malgré nous des fois, parce qu'on ne les a pas nommés, des droits culturels, et des endroits où on se dit « tiens, Là, il y a un truc où j'ai vraiment une, une, une, une marge de, de, de changement ou d'amélioration de mes pratiques. Et en fait, les solutions et les, et les changements de posture arrivent quasiment d'elles-mêmes euh, Lorsqu'on se saisit de, ce, de, de, de, ce, de cet outil-là. Ça semble un peu obscur, hein, présenté comme ça, mais euh, euh, bon, ça évite déjà le, le, le truc de dire bah, j'ai une mallette de solutions à vous proposer pour respecter les, les, les droits culturels, euh, ou ça évite de dire les droits culturels ne sont qu'une posture et ne sont qu'une intention. Non, le droit culturel, c'est aussi une, une, une possibilité de, de se regarder en tant que professionnel aujourd'hui et de se dire euh, « Où est-ce que je peux euh, agir, où est-ce que je peux actionner, seul ou en équipe, pour pouvoir avoir une meilleure considération de ces droits culturels un ?» peu, un, un, peu, un, peu, un peu flouté hein, comme réponse, mais, mais c'est véritablement, il, il faut pouvoir s'arrêter sur cette manière de travailler pour ouais. pouvoir après enclencher, parce que des, des idées d'application, je, je peux en, en, en donner ou en citer euh, pas mal, euh, une qui me semble absolument primordiale, et après on va quand même regarder les différents items là de, de, de, des droits culturels, mais une qui me semble assez fondamentale, là pour tout c'est une posture professionnelle, c'est la posture de la relation. Euh, le, Patrick Chamoiseau disait il faut être disponible à l'événement de l'autre, et il s'agit vraiment de, de ça. C'est-à-dire euh, quittons, sachons quitter parfois une posture professionnelle qui consiste à être dans ceux qui vont considérer les personnes comme étant en attente ou en vide de quelque chose. Et, et, et c'est un gros travers qu'on a dans le milieu du social et dans le milieu de la culture, c'est de considérer que la personne qui vient à moi, quelle qu'elle soit, elle est en attente, elle est en besoin, elle est en vide de quelque chose. Les professeurs de la culture ont la, la désagréable habitude de, de, de, de se donner comme mission de remplir les vides des personnes plutôt que de faire l'inverse et de regarder de quoi les personnes sont pleines. Euh, ça, ça existe dans le travail social, avec le développement social depuis une trentaine d'années maintenant, mais c'est pas véritablement appliqué. C'est de dire, bah, partons, les fameuses capabilités, capacités, l'empowerment, que sont les personnes, de quoi elles sont pleines, c'est quoi leur plein, c'est quoi leur récit, c'est quoi leur vie. Et quand on a la définition de la culture qu'on a euh, qu'on a vue tout à l'heure, euh, les, les gens ils sont pleins de ça. Ils sont pleins de croyances des fois, ils sont pleins de savoir-faire, ils, plein de... ils ont une histoire. Interdisons aux gens de dire « mais moi, je n'ai pas de culture ». Ça ne peut pas exister. Si je n'ai pas de culture, ça veut dire que je n'ai pas d'humanité. Et les gens ont de l'humanité, à part quelques rares, rares exceptions que je ne nommerai pas, mais globalement, les gens ont de l'humanité. Et cette posture de la relation qui est de dire « je vais m'intéresser à la personne qui ne va plus être une lectrice ou un lecteur, qui ne va plus être un usager ou une qui ne va plus être un spectateur ou une spectatrice, qui va juste être une personne. À partir du moment où cette personne, je vais lui donner la possibilité d'exprimer ses identités, pas son identité, mais ses identités, euh, d'exprimer sa volonté d'appartenir ou de ne pas appartenir à telle communauté culturelle, euh, d'avoir la possibilité de dire je n'ai pas envie d'être assigné à telle communauté culturelle, euh, ce n'est pas parce que j'arrive avec un fauteuil roulant que j'ai envie d'être de, de, de, de, de, dépositaire d'une communauté qui serait celle du handicap, ce n'est pas parce que je suis né en Bourgogne que j'ai envie d'être forcément convoqué à un tour de table sur ma bourgognitude, je ne sais pas si ça existe, mais, euh, vous voyez le, Donc, euh, s'intéresser à la personne pour ce qu'elle est et, et, et, et, et de quoi elle est faite et de quoi elle est pleine, et lui offrir des espaces et des temps dans lesquels ça, ça va pouvoir se mettre en partage avec la richesse des autres. Ça, c'est une posture qu'on a, Alors vous me direz, et tout le monde pourra dire, mais on, on, vous êtes gentil, mais on le fait tous les jours, ça, dans les bibliothèques. Oui, vous le faites tous les jours dans les bibliothèques. Mais est-ce qu'on le fait en conscience et, et encore une fois, les droits culturels, le pouvoir se reconnaître des droits culturels nous permet de pousser le curseur de ça encore plus loin. Et peut-être de se repositionner en tant que professionnel, y compris aussi dans notre capacité d'être nous-mêmes vulnérables au sens positif à l'autre. Comment est-ce que moi, je me mets en jeu autrement que dans une distance professionnelle c'est le travail social qui me gave énormément là-dessus, en, en continuant à travailler sur cette juste distance professionnelle, qui ne veut rien dire. Bien sûr qu'on ne va pas se laisser euh, happer par euh, toute la misère du monde et, et, et, et par euh, toutes les situations individuelles. D'abord, on n'en aurait pas le temps. Mais n'ayons pas peur de la relation à l'autre. Et si on veut que relation il y ait, il faut que nous, on mouille la chemise. Et mouiller la chemise, ça veut dire aussi se mettre, euh, je reprends Jean euh, dans cette disponibilité à l'événement de l'autre. Donc, dans, dans la relation, alors la relation, elle passe par l'accueil, elle passe par la participation effective des gens à un certain nombre de choses qu'on n'a même pas imaginées euh, possibles dans un premier temps, il faut qu'on sorte de notre logiciel qui est de dire les gens sont vides de deux et même mon métier c'est de remplir ces gens-là. Et pour ça, il faut qu'on sorte d'un truc qui est hyper compliqué en France c'est une logique des politiques publiques qui est une, une logique de l'offre culturelle. C'est-à-dire que depuis que Malraux, et gloire à Malraux, hein, il ne s'agit pas de jeter Malraux, mais depuis que Malraux a dit euh, « notre boulot, c'est de rendre accessible au plus grand nombre les, les, les œuvres majeures de l'humanité euh, », en disant ça, il n'a pas défini ce qu'il faisait œuvre, mais en, en gros, et surtout, il n'a pas défini qui disait ce qui qu faisait œuvre, donc là, il y avait une vraie lacune, mais surtout, il nous a enfermés dans un truc, c'est ce fameux logiciel de, de très descendant en fait, de l'offre culturelle. Il y a des gens, il y a des plus plus qui sont là avec les becs ouverts parce que… Oh, je suis en déficit de culture, et puis il y a des gens en haut qui disent ⁇ Mais t'inquiète pas, moi je vais t'en donner de la culture ⁇ À un moment donné, des politiques culturelles, c'était totalement légitime, ça reste légitime de, de faire accéder aux gens. Euh, le, le, les arts, le théâtre, le bouquin, etc. C'est pas pour rien qu'il y a des, des. Mais attention de pas se limiter à ça. Et les plus, plus ils ont le droit aussi de s'envoler. Ils ont le droit aussi d'avoir leur propre existence. Donc arrêtons d'avoir cette, cette cette mission, enfin cette vision un peu messianique de notre métier. Les gens sont des gens et, et, et, et considérons-les parce que les droits culturels nous y invitent comme étant des gens qui ont, qui sont des gens par définition des gens de culture. Et c'est à ça qu'on va essayer de s'intéresser. Donc ça c'est de, de la posture, mais d'un point, point de vue mécanique concret, parce que forcément tout le monde va essayer de, de me ramener et de nous ramener à la concrétité des, des, des choses. Euh, ben, ça veut dire comment est-ce que j'accueille les gens On verra tout à l'heure dans, dans, dans un des outils qui est proposé. Mais comment est-ce que j'accueille les gens dans ma bibliothèque Est-ce que, est que j'ai toujours cette logique de guichet qui fait qu'à un moment donné j'envoie un signal assez fort qui est de dire tiens tu viens chercher quelque chose et puis moi j'ai la réponse et puis on ne se situe pas du même côté du guichet ou bien ce que je reçois des dans, dans, dans la bibliothèque Comment est-ce que les, les lieux sont, euh, sont euh, aménagés alors, vous, De manière très très concrète, est-ce qu'ils invitent plutôt à, à rester, à zoner Encore une fois, vous allez me dire, et vous aurez raison, mais, mais on fait ça tous les jours. Oui, vous faites ça tous les jours et de grâce, continuez parce que vous le faites magnifiquement bien. Il se trouve que les bibliothèques, les médiathèques, avec en plus les enjeux de, de, de tiers-lieux qui sont très, très en cours depuis plusieurs années, sont des lieux qui même s'ils se disent pas tiens on est en train de d'être de de travailler dans le respect des droits culturels sont exactement dans cette mouvance là Ils sont de plus en plus promptes à s'intéresser et à laisser la place à, à à une participation à une présence active des personnes donc oui vous le faites déjà donc je suis pas là pour pour donner la leçon et dire c'est pas comme ça que vous devez bosser vous le faites déjà par contre encore une fois avec les outils droits culturels et avec la légitimité que vous donne ce qu'on a vu au début c'est-à-dire les textes et la loi et vous pouvez dire mais allons plus loin quoi. Allons plus loin. Et quand, et quand, dans une politique de lecture publique, on voit que des élus qui font, qui font majoritairement du très bon boulot, mais s'enferment des fois dans des logiques qui restent des logiques assez descendantes d'accès au livre, point final, et ayons l'assise ayons la et la possibilité, et peut-être des fois le courage, de dire « attention, Peut-être une politique de lecture publique, ce n'est pas seulement enrichir nos collections ». Ce n'est pas seulement ouvrir une bibliothèque de plus, c'est peut-être aller chercher les personnes, non pas en tant que, que lecteur-lectrice, mais en tant que, que, que personnes humaines, personnes de culture, et, et comment est-ce qu'on va travailler leur récits et comment à travers le travail et, et l'offre faite de travailler leurs récits, donc leur richesse, on va le mettre en partage avec d'autres, et comment la bibliothèque va, venir le lieu, va devenir le lieu de ce partage où le livre ne sera pas du tout absent. Le livre il sera toujours présent, mais il sera présent différemment. Vous voyez un petit peu l'exercice le, le, perpétuel de, de, de pas de côté que cela nous, nous invite à faire. Je viens qu'on passe sur les. Sur oui, les, ben je sur pense que les... là on a, on a, on a quand même vu à grand trait hein, euh, que effectivement ces droits-là ils sont bien présents et ça donne légitimité à, à, à en discuter, je pense, dans vos structures, avec vos tutelles. Euh, voilà, ils sont là, ils existent, ils sont là depuis longtemps. Euh, la déclaration de Fribourg vient d'être réaffirmée, réengagée, donc. Maintenant qu'on a ces questionnements, comme qu on se questionne, Et effectivement, il y a un, un outil à votre disposition qu'on vous enverra également et que je vais partager et que Mathieu va commenter maintenant. Je suppose qu'on passe sur le… Il faut juste que je le mette. voilà. On va, on va, si, si tu veux bien, Emmanuel, il euh, y a le document intermédiaire là, sur les, tu les veux grands, faire items, les, les grands euh, items de Fribourg, Oui. Ouais, que, que je vais faire Hop. juste très vite pour ne pas que ce soit… Sinon, je vais, on va créer un, une zone de flou entre euh, les droits culturels et euh, finalement, on les droits culturels, qu'est-ce que c'est quand, quand on les met en, en chapitres et quand on les met en mots Là, je reprends la déclaration de, de Fribourg, il hein, n'y a, a, a pas d'invention, mais ça permet d'être très très lisible. Quand on parle des droits culturels des personnes, on parle de, du, du droit à, à revendiquer ou non des identités culturelles, donc de choisir et de respecter son identité culturelle. Donc C'est tout, tout le prisme des identités, je pourrais y faire une heure de plus, rien que sur les identités culturelles, c'est absolument passionnant de se mettre en tête... Notre possibilité de, de venir confronter et enrichir mutuellement nos identités culturelles. Euh, C'est la, la fameuse créolisation hein, des doigts mais ça, ça nous ouvre des perspectives euh, formidables. La diversité, je ne m'étends pas parce qu'on voit en gros de quoi il s'agit. Un, un truc, quand même, cet exemple de la diversité culturelle qui est souvent comparé à la, à la biodiversité. Euh, souvent, on dit euh, aujourd'hui, on est dans un monde fragile. Si la biodiversité se casse la gueule, tout va se casser la gueule par effet domino. Il faut se dire la même chose en termes d'humanité. La, la diversité culturelle, donc la richesse de la diversité culturelle, euh, elle est vraiment à préserver parce que si on en enlève des éléments, on va avoir des effets de, dominos et à un moment donné, on va, on, on va s'écraser en tant qu'humanité. Euh, le droit d'accéder au patrimoine culturel, on pourrait ajouter même le droit de faire patrimoine. Parce que la Convention de Faro, par exemple, nous invite à dire euh, les, les personnes ont le droit aussi et la possibilité de dire qu'est-ce qui fait patrimoine. Le patrimoine, c'est pas forcément décrété par des professionnels du, du patrimoine. Quand, quand, quand j'ai une dans un visa, village les, des, des, des usages de, de cheminement qui vont de la fontaine en passant par la forêt, c'est du patrimoine commun. Donc, Le, le, le patrimoine en termes de droits culturels, c'est aussi quelque chose qu'on peut élargir. Les communautés culturelles, je le redis, terrain glissant, on peut toujours se retrouver avec des, des vraies controverses sur « oui, mais communauté égale communautarisme, tu vas enfermer les gens dans des, des bulles différentes ». Les droits culturels disent exactement L'inverse de ça, les droits culturels disent, les communautés culturelles, un, il ne faut pas assigner ni s'assigner soi-même à une ou des communautés culturelles. Par contre, les communautés n'ont de, de, de réelle liberté que si, et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que si en face, il y a des responsabilités, et la première responsabilité en tant qu'individu et en tant que groupe qu'on a, c'est d'aller confronter nos identités culturelles et nos communautés à d'autres identités et d'autres communautés. Et, et c'est ça qui fait l'humanité. La participation, c'est souvent la manière la plus facile d'aborder la question des droits culturels, de se questionner dans nos établissements, dans nos médiathèques, bibliothèques, dans nos lieux de spectacle, dans nos musées, mais aussi dans nos lieux sociaux, de dire en fait c'est quoi la place qu'on laisse aux gens là-dedans. Est-ce que les gens ont le droit, par exemple, de choisir et de participer au choix des collections Est-ce qu'on est -ce qu a cette possibilité-là Est-ce que les gens sont, etc., etc. Donc la participation. Attention de ne pas limiter le droit culturel à la participation à la vie culturelle, mais c'est quand même une manière assez concrète et assez facile, mais pas au sens négatif. Hein, mais assez, assez. Si on veut lancer une équipe dans le, le, le chemin des droits culturels, passer par la question de, de la participation des habitants est une bonne manière de le faire. Euh, ensuite, on a une dernière page, juste après les merci. Euh, on a l'éducation et la formation, je m'y arrête pas, mais je vous laisse détailler, pareil, on va vous l'envoyer. L'information et la communication. Et pour finir, la question de la coopération, les droits culturels nous invitent ou invitent à dire qu'on a le droit de participer au développement de coopération culturelle. Ça interpelle beaucoup, nous, en tant que professionnels, c'est arrêtons de travailler en silo ou simplement dans notre coin quand on travaille à l'échelle, notamment, d'une collectivité territoriale ou d'un territoire, comme on dit aujourd'hui. Euh, euh, travaillons main dans la main avec les gens de l'éducation et de la jeunesse, avec les gens de la culture, euh, avec les autres gens de la culture, euh, avec les gens du social, avec notre CCS, etc. etc. et multiplions les occasions de, de coopération aussi avec le secteur euh, associatif. Voilà, pour décliner très rapidement. Vous retrouverez ça dans, la, dans, dans, dans, dans Fribourg, hein, mais euh, c'est de ça que sont faits les droits culturels. Alors, je vous passe juste rapidement, il y a le sommaire donc de, de ce document et comment on va questionner nos enjeux. Tout à l'heure, on parlait de, de ce premier pas qu'on peut faire, en fait, pour inclure euh, ces, cette notion et en tout cas, on peut-être conscientiser nos pratiques plus que réellement les inclure. Euh, et on proposait d'aller directement à la page 29 qui… Alors non, pardon. Voilà, une typologie d'action euh, qu'on qu a peut-être moins l'habitude de voir. Et ensuite, euh, la grille d'indicateurs qui peut vous aider dans, vos, dans votre quotidien. Et pareil, ce document vous sera envoyé, euh, parce ça. que ça va très, très vite. Vous avez la possibilité soit de dire, si vous faites ce travail d'introspection à un moment donné, alors il ne faut pas le faire de manière euh, systématique et pas de manière euh, complète, parce que ça devient très, très gonflant et et on finit par se perdre, donc il faut savoir aller picorer dans, dans, dans ce type d'outil qui est proposé. Vous avez la possibilité de repartir des huit mots qu'on vient de voir, identité, communauté, diversité, etc., et de, de regarder chacun de ces mots et de dire ben, comment est-ce qu'il me parle et comment est-ce que notre quotidien est fait de ça ou pas fait de ça vous avez aussi la possibilité d'aller chercher d'autres mots et d'autres manières de mettre en œuvre les droits culturels et, et, et donc ce, ce, ce guide typologique qui est issu donc de, de, de, de la méthode Paidea et qui est issu d'un travail avec plus plus plus, plus d'une centaine je crois de, de, de collectivités et d'équipements culturels qui ont réfléchi à la manière de, de mettre en œuvre les droits culturels et qui invite du coup à regarder d'autres d'autres items, peut-être moins abstraites, peut-être moins de l'ordre de l'intention et, et qui nous permettent, nous, de, de nous positionner au quotidien dans nos lieux. Euh, il y a, par exemple, comment est-ce que je cultive l'hospitalité à travers euh, l'accueil J'en parlais, parlais tout à l'heure. Il y a la question de la gouvernance de nos lieux. Alors, souvent, on est dans des lieux qui dépendent de collectivités territoriales, donc c'est pas facile de remettre en question la, la gouvernance. Pour autant, quelle peut être la place des, des, des habitants et des habitantes dans cette gouvernance Est-ce qu'il y a des, des, des possibilités, que les gens aient des véritables leviers sur notre fonctionnement et, et nos évolutions La question de, de l'organisation en commun. Je, je, je vous le fais rapide parce qu'on est, on est, euh, voilà, est un petit peu pressé, mais vous avez tous ces items dans lesquels vous pouvez aller piocher, à euh, inventer, et vous trouverez à chaque fois… 12 000 indicateurs qui vous permettent de vous auto-évaluer. Moi, je ne suis pas du tout fan de l'évaluation des politiques publiques. J'ai plutôt une, manière de, de, de, de, voilà, une habitude de m'en méfier. Là, en l'occurrence, cette, cette manière de, de, de s'introspecter avec ces, ces indicateurs-là pour l'avoir testé est super pertinente. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de se réunir demain, la semaine prochaine ou, ou l'année prochaine en équipe dans la bibliothèque et de dire, allez, on va se coltiner la question d'accueil. Et là, on a un guide avec des questions. Vous pouvez en, en imaginer plein, mais ça nous permet de, de, de poser un, un début de manière de travailler, pour ne pas parler de méthodologie, mais il y a une manière de travailler et on va se poser la question. Ben finalement, allez, on se pose tous ensemble, on boit le café et puis on réfléchit notre accueil, comment est-ce comment, comment est qu'il est foutu Est-ce euh, qu'il est, -ce qu il est euh, aménagé comme convivial, animé Oui, non, euh, on se fait une échelle de 1 à 5 et on dit, bah ben ouais, plutôt, mais ouais, bon, c'est vrai que quand même, il y a un effet de cliché qui est un peu bizarre, etc. Euh, est-ce que c'est un lieu d'échange interpersonnel Non, ben, en fait, pas vraiment. On dialogue. Donc, est-ce qu'il y a des petits salons, euh, etc. Donc, rien que sur la question de l'accueil, alors vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la droit, les droits culturels ben, Ça a tout à voir avec les droits culturels. Parce qu'à partir du moment où on dit notre accueil, notre manière d'accueillir, euh, c'est un, une manière d'ouvrir l'hospitalité, on est dans ce que je disais tout à l'heure, dans, dans une autre manière d'appréhender la relation à la personne qui est en face de nous, qui n'est donc plus un usager ou un usagère, qui n'est plus un lecteur ou une actrice, mais qui est une personne et qui va dans la relation amener et déposer dans nos lieux bien plus que ce qu'elle viendra y chercher. J'arrête juste le partage pour qu'on puisse voir euh, quand même votre visage avant, <rire> avant la fin du numéro. Euh, c'est toujours très rapide ces numéros. Si jamais il y a, y, a, y a des questions, euh, il ne faut pas oublier que c'est aussi euh, mettre en relation euh, les collègues entre eux. Donc, euh, n'hésitez surtout pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous accompagner, vous donner des clés, des pistes. Moi, je pense en tout cas qu'on a eu une belle invitation à relire les textes fondamentaux qu'on a peut-être un peu oubliés. En tout cas, se rappeler que, que ces droits-là, effectivement, ils ne sont pas une invention. Et, et en fait, on peut peut-être juste commencer par regarder nos pratiques. Je pense qu'on le fait. Peut-être, on n'en a pas conscience. Mais, mais voilà, je pense qu'avant les fêtes de Noël, on peut se dire que c'est quelque chose qu'on va faire et se faire une promesse de les questionner là à venir. Euh, je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole. On, on a quatre minutes. Donc en vrai, euh, si quelqu'un a une question euh, brûlante sur le bout des lèvres, il peut la poser, euh, bien évidemment. Et sinon, euh, je ne crois pas qu'il y ait de questions particulières ni personne qui veut prendre la parole. En tout Juste cas, moi, ça, je, oui. je, je vais dire, dire un truc en, en, en, à, à titre d'exemple. On a euh, au, au centre social dans lequel j'étais, on a animé un... Hein, il, il s'anime toujours, hein, je suis parti, mais il reste. Euh, une fois par mois, il y a un truc qu'on appelle le bistroculture, où les gens viennent euh, poser... Euh euh, le, leur dernier coup de cœur euh, en matière de, de vie culturelle et on a euh, installé plusieurs choses là-dessus et notamment euh, quand on parle de vie culturelle on ne demande pas aux gens d'avoir eu une pratique artistique euh, d'être allé au théâtre d'être allé au ciné donc on parle à la fois de recettes de cuisine évidemment d'expositions euh, de derniers livres lus de derniers ciné etc on a un tour de table comme ça c'est toujours 25 30 personnes et qui après vont rencontrer aussi des artistes des, des, des programmateurs des programmatrices donc on, on a euh, mais on a surtout cette manière de s'écouter dans dans ce dont on est riche. Je, je reviens à cette histoire de, de, de la richesse et de la manière dont les gens sont pleins. Et on dirait que ça existe déjà, on a déjà des clubs de lecture dans les bibliothèques, oui, vous avez des clubs de lecture, il faut continuer à les faire vivre, mais on peut, on peut élargir ça à d'autres personnes qui ne sont pas du tout, des, des, voilà, par exemple, des lecteurs et des lectrices, pour leur dire, mais quand tu viens, quand, si tu as envie de déposer quelque chose que tu as fait que tu as... Fait et que envie de partager, on ne parle pas, quand on te regarde à comme personne et comme être culturel, on ne te regardera pas forcément par rapport à, à, à ta capacité d'amener de, de la référence artistique. Euh, c'est peut-être la balade en montagne que tu as fait, que tu as envie de, de partager. Et la manière dont les gens se sont écoutés, se, se, se savent écouter, se sentent écoutés, on, on accueille beaucoup de gens, euh, notamment en fragilité psychologique, dans, dans, dans ces tours de table-là, c'est juste magique parce que ça remet en selle la dignité des personnes. Et ce mot « dignité », je ne l'ai pas cité jusque-là, mais il est extrêmement central dans la question des droits humains et extrêmement central dans, les, dans, dans, dans la question des droits culturels. Euh, voilà, Veillons quand même, systématiquement, à ce que les gens soient reconnus dans leur dignité d'individu. Alors, j'ai un gros souci, c'est que, je... c'était juste pour dire que c'est passionnant, mais je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à régler la dimension de la typographie des questions. Elles sont énormes et j'arrive pas à lire assez vite. Mais, euh, mais on... de toute façon, je pense que sur ces questions-là, on, on y reviendra peut-être par plus petits morceaux pour interroger différentes pratiques, différentes choses. Parce et puis, il y, a, il y a plein de mots, il y a plein de textures différentes sur, sur les droits culturels. À, à, à aller de temps en temps, euh, euh, Meyerbich, il est philo, donc des fois il décroche un peu, mais euh, Lucas, il est très rentre dedans, donc il, des fois il est un peu gonflant. Euh, il y a quelqu'un comme Christelle Blouette du réseau euh, Culture 21 qui est hyper facile. Aller piocher dans, parce que le, le, là, c'est mes mots avec ce que je peux vous en dire et c'est très euh, rassemblé, mais euh, voilà, si, si vous allez, délectez-vous, voilà, délectez-vous de cette histoire de, de droits culturels euh, et puis faites-en faites votre miel. Euh, avant même de vouloir immédiatement les rendre concrets, vous, viendrez, vous, vous verrez que ça viendra, ça viendra quasiment tout seul. Oui, merci beaucoup. En tout cas, je pense que, voilà, on, on peut… Alors, Gloire à Malraux, moi j'ai quand même… J'ai rarement entendu Gloire à Malraux dans un, dans un 11-12, donc voilà, Gloire à Malraux. Non, mais, mais... Gloire, à Ma... Gloire quand à Malraux, quand <rire> parce qu'il faut qu'on en sorte, il faut qu'on en sorte de ce logiciel. Mais, mais, mais... mais, mais, mais, mais il faut… Si on en sort, il ne faudra pas jeter quand même l'accès. Je ne me, me contredis pas, mais euh, attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, j'ai ai, ai beaucoup, beaucoup aimé le, le gloire à Malraux, mais, mais voilà, réaffirmer à l'aune en fait, une définition que j'ai donc plus large, plus anthropologique et plus éthique de la culture pour euh, voilà, laisser les personnes et les personnalités exprimer et expérimenter leurs identités et questionner nos pratiques professionnelles euh, voilà, tous ensemble. Donc, je pense qu'on peut… Euh, on peut se donner déjà rendez-vous en 2023, c'est sûr. Euh, voilà, moi, je, je vous remercie beaucoup. On a encore tenu les délais. Euh, grand merci à Mathieu, parce que c'est vraiment quand même super compliqué de, de tenir en une heure, mais ça a été fait avec brio. Donc, vraiment, un très, très grand merci. Moi, je vous souhaite de super fêtes de fin d'année, euh, Voilà, de, de bien vous reposer, de nous mettre plein d'idées dans la parenthèse pour qu'on puisse avoir un programme riche aussi l'année prochaine. Euh, donc n'hésitez surtout pas, déposer toutes les idées sont bonnes à prendre. Hein, donc euh, la, la moindre question, on, on regardera avec plaisir. Et puis, euh, et puis voilà, euh, bonne journée à tous et, et à très très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée. Merci.